Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur comment rendre votre ordinateur plus rapide et plus performant comme lors de son achat. Alors, sans plus tarder, je suis Proche Corferas, ingénieur en administration, en système et sécurité des réseaux informatiques et enseignant et chercheur informatique. Alors, je vais vous accompagner sur la suite des, des améliorations sur vos outils informatiques. sur tout ce qui est déploiement ou gestion des logiciels de gestion. Mais à présent, nous allons travailler sur comment d'abord améliorer votre outil de travail, votre ordinateur, le rendre plus performant, le rendre plus rapide, comme lors de son achat. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur ce site, notre page YouTube, Le Mazaro Technologique. Qui va vous, nous, vous accompagner tous les jours et j'essaierai avec vous sous divers formations comme telles. Et sans plus tarder, nous allons sur notre projet en jeu, sur quoi nous allons travailler sur quatre étapes comment élaborer, comment aménager, comment nettoyer notre ordinateur, le rendre plus rapide et que ce soit plus euh, léger à utiliser. Tout d'abord, nous aurons la première méthode c'est le de nettoyage des disques de votre ordinateur il faut aller au menu démarrer de votre ordinateur au niveau de tous les programmes, outils d'administration, euh, nettoyage des disques et cela, que nous allons tous y aller tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, nous allons partir ici au menu démarrer. Au menu démarrer, euh, et quand sur menu démarrer, nous allons attendre à ce que ça nous affiche le menu démarrer. Voilà, nous sommes sur le menu démarrer et nous sommes ici au niveau de tous les programmes. Et nous allons juste dérouler ici pour aller vers Outils d'administration Windows. Donc nous allons chercher un dossier nommé Outils d'administration Windows. Outils d'administration Windows. C'est celui sur lequel nous allons travailler et là-dedans. Nous trouverons le nettoyage de disque. Voilà, nous voilà ici. Je clique dessus sans plus tarder. Et en déroulant, je vais chercher nettoyage de disque. Je clique dessus. Nettoyage de disque, comme nous l'avons dit. Pourquoi nettoyer le disque en attendant que ça se lance C'est parce que nous avons dans notre ordinateur des fichiers, des fichiers ou encore tout ce qui s'utilise au sein de votre ordinateur est stocké comme mémoire temporaire. C'est-à-dire qu'il y a comme euh, des raccourcis qui permettent à ce que vous puissiez utiliser votre ordinateur euh, facilement pour la prochaine utilisation, pour tout programme, pour tout logiciel, pour tout ce qui est exécuté au sein de votre ordinateur. Quoi que vous ouvrez une image un dossier, il a toujours en arrière-plan une partie mémoire enregistrée de ce que vous faites pour que à la prochaine réutilisation que vous ayez la facilité. Je prenais un exemple. Si vous ouvrez un fichier, un dossier, un fichier Word, pour un début, l'exécution sera un bel an. Mais une fois qu'elle est ouvert et que vous le refermez et vous l'ouvrez à nouveau, vous allez constater que la prochaine rouverture, ça sera plus facile. Pourquoi Parce qu'il a déjà une partie de ce que vous avez ouvert stocké en mémoire. Et ça prend à la suite des temps de l'espace de stockage de votre ordinateur. Et sans plus tarder, nous avons notre fenêtre ouverte, nettoyer du disque, nous allons cliquer sur « OK ». On dit nettoyer, « Nettoyage du disque, Sélectionner le lecteur ». Pour nous, à défaut, le lecteur de tout ce qui est comme programme de votre ordinateur, c'est le lecteur C. C'est sur lequel s'installe toute la mémoire ou tous les logiciels ou euh, les systèmes d'exploitation de votre ordinateur. Nous, on clique sur « OK ». Et en attendant, en attendant, en attendant que ça, ça s'élance, on va, voilà, il est là, il s'élance, le tuer, de dit qu'il s'élance, on attend, voilà, il nous affiche une fenêtre avec certains cases à cocher, des répertoires sur lesquels les fichiers se stockent au sein de votre ordinateur. Alors, nous allons partir sur, on peut automatiquement cliquer ici, OK, le lire ici, la description. Les fichiers programmes téléchargés sont des contrôles actifs. X. Ça tout simplement du multiple service et des appels java automatiquement téléchargés lorsque vous consultez certaines pages ils sont conservés temporairement dans euh, dans cet ordinateur dans ce dossier sur votre ordinateur eux sur votre disque dur alors on va aller sur nettoyage des fichiers système donc pour qu'ils rentrent entièrement au niveau du système de votre ordinateur nous allons Lancé et nous sommes toujours à la première étape, la première méthode pour pouvoir nettoyer et facilement notre ordinateur. Toujours il y a l'indication qu'il a nettoyer des disques. Et sur vous allez sur tous les programmes au minute démarrer de votre ordinateur, ici toujours, et euh, tous les programmes, outils d'administration, ensuite vous chercherez nettoyer des disques. Et on attend, il nous ressort. Automatiquement pour moi parce que j'avais déjà effectué, mais néanmoins il aurait, il me ramène, c'est comme s'il si me ramenait encore au niveau de 10, parce qu'il a fait le checking il a fait la vérification de tous les fichiers de, de, de, de l'ordinateur et il ramène toujours parce que tout ce qui se stocke dans l'ordinateur se trouve dans C. Donc je valide et il va encore checker à nouveau en profondeur tous les fichiers système et il me me sortira un ensemble de menus encore plus encore et, et, et, et, et étroite encore que la précédente bon ça va nous permettre de pouvoir nettoyer tout ce qui est fichier là déjà on dit nettoyer des disques calculer l'espace pouvant être libéré sur C et cette opération peut durer quelques minutes ou plusieurs minutes ainsi hein, de suite donc l'analyse de package et pilote et périphérique. c'est-à-dire les packages C'est des logiciels ou encore des drivers, parce qu'on quand on parle de logiciels on avec des applications, des drivers système qui fait fonctionner un ensemble des programmes installés au sein de l'ordinateur, parce que les drivers, ce sont des programmes qui sont stockés au sein de l'ordinateur permettant d'interagir entre les logiciels et l'appareil physique. Donc, les composants électroniques, ce sont les drivers. Alors, il y a cela, ce qu'on appelle les mises à jour qui se, se font à chaque fois. Et ces mises à jour, deux fois, ceux qui sont obsolètes ça reste au niveau de la mémoire et ça prend de l'espace mémoire. Donc, tout ça, ce sont des fichiers à supprimer afin d'alléger et de laisser la place à des nouveaux, euh, des de nouvelles mises à jour qui viendront ou qui s'installent afin de rendre votre ordinateur plus léger. Parlons par exemple S'il y en a assez Qui sont obsolètes Et il n'y aura pas assez de place Pour que les mises à jour nouvelles soient installées Alors nous vous y voici Et là vous allez voir que Le menu est différent Bon chez moi j'avais déjà coché J'ai déjà travaillé dessus C'est pourquoi ça paraît facile Alors je vais sur OK Supprimer Il dit voulez-vous supprimer Voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers Je dis supprimer les fichiers Alors application Nettoyer le disque supprime les fichiers inutiles sur votre ordinateur. Vous constatez que c'est inutile. Pourquoi En fait, quand c'est obsolète, c'est devenu inutile. Et quand, tant que c'est toujours pour ça permet la prochaine ouverture des fichiers, la prochaine utilisation des fichiers, c'est toujours important. Alors quand ça devient obsolète, ce n'est plus important. Ça prend de l'espace mémoire et fini des temps. Imaginez que vous avez fait peut-être 5 ans que vous avez acheté votre ordinateur et que vous n'avez jamais nettoyé le disque et quels sont, vous comprenez déjà, la capacité des données ou des fichiers inutiles stockés de votre ordinateur qui occupent l'espace, bien sûr, et qui en le fonctionnement mémoire de votre ordinateur. Donc voilà, c'est ça le but à ce que nous allons poursuivre. Cette première étape, il va permettre de déployer le nettoyage, premièrement, des disques et qui va alléger le système fonctionnel de votre ordinateur. Donc sans plus tarder, on attend juste quelques minutes que ça se lance Et on va poursuivre avec la deuxième étape. La deuxième étape serait, le voici, je vais le lancer, suppression des fichiers tampons. Et nous allons aller rapidement là-dessus, une fois que cela va se terminer. Suppression des fichiers tampons. Des fichiers tampons, c'est aussi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on qu entend parler par fichier tampon fichiers tampons n'est autre aussi que une partie des fichiers mémoire de l'ordinateur. C'est les mêmes, il y a les fichiers cache que nous avons supprimés au sein de l'ordinateur tout à l'heure. Nous avons parlé des fichiers cache, des fichiers système. J'ai parlé aussi des fichiers auxquels une fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous trouverez en mémoire l'ordinateur prend en mémoire comme si une image de ce que vous avez ouvert. Alors, sur toute application, sur tout logiciel, sur tout ce qui est euh, données informatiques manipulables au sein de, de, de l'ordinateur, il stocke temporairement ces fichiers dans des dossiers particuliers au sein du disque dur. Et à la suite, une fois que c'est assez énorme, ça réduit la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la vitesse. Ça réduit la capacité du processeur de pouvoir exécuter les tâches. Vu qu'il est en mémoire, il est bourré des fichiers inutiles qui n'est plus utilisable. Et ça prend de l'espace premièrement et ça freine l'état fonctionnel du processeur pour l'exécution des tâches. Alors, euh, sans plus tarder, nous allons partir sur la deuxième étape. Alors. Il faut qu'on attende parce qu'il va nous afficher un ensemble de dossiers dont on a dit. Fichier inutile, il est en train de les supprimer. On a sélectionné et il est supprimé. Alors, pour la deuxième étape, on va sur la barre de recherche pour ce bouton droit, bouton droit sur le menu démarrer, exécuter, taper cette commande, pourcentage, temps, pourcentage, puis la touche entrée. On vient sur le menu démarrer, c'est celui-ci. On fait bouton droit. Et on va attendre à ce que ça va nous afficher euh, un ensemble menu de roulant. On va chercher Exécuter ici. On clique sur Exécuter. Et sur Exécuter, nous allons mettre pourcentage. Justement, pourcentage. Temp. Pourcentage. Temp, comme vous l'entendez. Temp vient d'initif du temporaire ou fichier temporaire. Et ensuite pourcentage on vient sur ok valide à cela il va nous sortir un dossier un ensemble des fichiers temporaires voilà donc nous sommes toujours sur le disque local c utilisateur user le mazaro app data local temp Vous voyez que c'est différent du dossier temps qui avait été supprimé au niveau du dossier windows et ça, c'est à l'utilisation du profil d'utilisateur. Celui-ci est utilisé à l'utilisation du profil d'utilisateur. Le temps au niveau de Windows est utilisé au niveau des fichiers système, au niveau de l'ordinateur. Et celui-ci au niveau des fichiers ou des applications ouvertes par l'utilisateur. Nous allons soit venir ici tout sélectionner et quasiment on va les supprimer de façon définitive. On supprime de façon définitive je valide voilà donc en total il y a 104 éléments alors si je reviens est ce qu'il me donne l'espace 104 éléments et il me donne pas l'espace mais je crois que si j'ai agrandi il va nous dire l'espace auquel euh, ces fichiers vont bon je vais tout supprimer tout d'abord et il nous dira la capacité que c'est prendre sur l'ordinateur je supprime, oui, supprimer définitivement, d'accord, oui, alors, ouais. Tout à ça fait 304 éléments, et il me dira, euh, quand même, bon, ici le fichier est déjà utilisé, je fais ignorer parce qu'il y a des fichiers ouverts, des dossiers ouverts, même le dossier sur lequel je travaille est ouvert, donc il est toujours en mémoire aussi, donc il ne peut pas tout supprimer parce qu'il y a toujours des fichiers en mémoire, donc sur ce, nous allons évoluer avec ça, sans plus tarder en attendant que celui-ci se lance donc euh alors c'est supprimé, n'a pas tout supprimé parce qu'il y a des fichiers qui sont en cours d'utilisation. Donc, vous voyez, donc, il dit, euh, cette action ne peut pas être réalisée car le dossier ou l'un des fichiers est ouvert dans un autre programme. Fermez le dossier ou le fichier et réessayez. J'ai coché faire ceci pour tous les éléments actuels. Donc, tout ce qui est ouvert, je fais actuel. Euh, euh, voilà, il va supprimer ceux qui sont. Bon, ça, il demande l'autorisation de continuer. Et l'autre, euh, certainement, qui va pas. Voilà. Quand ça va supprimer, il supprimera ce qu'il a supprimé. Alors, terminé. Et donc, ça, c'est sont les fichiers ouverts. Alors, on a passé la deuxième partie, notre deuxième étape. Alors, on a passé sur la deuxième partie. On va prendre. Troisième partie rapidement, toujours avec une barre au niveau de la barre de recherche ou bouton droit ici au menu démarrer, bouton je vais toujours aller sur menu démarrer exécuter bouton droit sur menu démarrer exécuter et je vais taper eh, la commande euh, taper la commande temp donc je vais faire cette fois-ci temp Temps sans les pourcentages, ce qu'on a plusieurs, et voilà. Il sort encore un autre dossier. Et vous voyez donc, quand je fais la sélection, ici encore, c'est plus, plus encore. Euh, il me dit combien d'espace de fichiers. Bon, ici, je vais sélectionner la totalité. Alors, je viens ici tout sélectionner. Alors, en sélectionnant, il peut me donner aussi la probabilité des fichiers de stockage total. Donc, si je vois ici penche, euh, bon, plutôt supprimer, je supprime. Voilà. Oui, continuez. il demande l'autorisation. La même chose, il me dit qu'il y a des fichiers ouverts, donc il ne peut se supprimer parce qu'il y a des fenêtres ouvertes, j'ai fait ignorer, et il passe. Donc, à cela, nous constatons que nous avons déjà supprimé, les. fait déjà la deuxième partie de notre cours. Alors on passe à la troisième. Donc tu passes, euh, oui on a passé parce qu'il y a au niveau de la deuxième partie ici, deuxième partie, des suppressions des fichiers temporaires, on a euh, sur la barre de recherche, on a utilisé la commande pourcentage temps et on a utilisé aussi la commande temps. Ça nous reste une commande, donc il y a A, B et C. On vient sur euh, la partie C, il faut taper la commande « Prefetch ». Toujours dans la barre de recherche, bouton droit sur le menu « Exécuter », on tape toujours « Prefetch ». Ça, ce serait euh, toujours sur la deuxième étape. Il y a deuxième étape, nous avons trois commandes à exécuter. Alors, je viens, je fais « préfète. Préfète, comme vous voyez, sans plus tarder, préfète, comme ici, il est écrit, préfète, je mets OK. Alors, nous allons entendre. Attendre, ce qu'il va exécuter, préfète. Je crois que je ne l'ai pas mal exécuté si je ne m'entends pas ah il est là il est caché ici voilà je n'ai pas conféré voilà, voilà ok ok voilà donc préfète il me demande l'autorisation ok je valide et ensuite ensuite ensuite voilà donc vous voyez dans l'ensemble chaque fichier toujours dans C, Là, c'est dans Windows, il y a Perfect, sur lequel nous trouvons un ensemble de fichiers temporaires, sur lequel nous sélectionnons soit CTRL A, nous appuyons sur la touche CTRL A, ou nous venons ici tout sélectionner tout simplement, et ensuite on vient ici supprimer définitivement, de façon définitive. Donc on les supprime, et ici c'est toujours à donc descendre fichiers fichier inutile stocké en mémoire, et chacun, vous voyez la capacité de chaque fichier ici si on le convertit, vraiment, ça sera quand même une bonne capacité de mémoire. Il y a plus de 4 à 5 gigas que j'ai libéré en effectuant cet espace. Imaginez 5 gigas, 6 gigas. Alors, là, c'est des fichiers ouverts, temporairement ouverts euh, qui qui ne peuvent pas être supprimés parce qu'il y a des fenêtres ouvertes. Je ferme. À cela, euh, donc, on a fait, on a fait la première partie la première partie qui est une étoile de disque sur le mini démarrer tout le programme outils d'administration Windows et une de disque on est allé sur la barre de recherche où ce, le, on a fait bouton droit exécuter on a mis la commande temp on a supprimé tout ce qui est fichier temporaire et ce, on a fait temp avec des pourcentages temps simple et on a fait on a exécuté la commande préfète et, et nous allons poursuivre cette étape en pouvant permettre à ce que nous ayons toujours euh, la poursuite de notre de notre travail donc à cela nous allons euh, mettre poursuivre cette deuxième partie, cette deuxième étape, sans pourtant terminer. Donc, ne manquez pas d'aller cliquer sur, euh, de vous abonner, et ainsi que d'aimer sur la cloche, de valider toutes les questions possibles sur le nettoyage. Et nous poursuivrons, parce qu'il y a encore une grande partie qui reste à faire. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir continuer à dire. Je vous remercie de cela. Merci.